Bonjour Jean-Yves Salut Lauriane, ça va Super Alors, bah, écoute, déjà, merci euh, d'être là dans cette vidéo aujourd'hui parce que je pense oui. que tu vas euh, nous parler de quelque chose qui risque d'intéresser euh, les personnes qui apprennent des langues parce que tu es un expert de la mémoire, c'est bien ça C'est bien ça, un expert de la mémorisation. Je m'appelle Jean-Yves, je viens d'avoir 40 ans, je <rire> suis un voir. expert de la mémorisation. <rire> merci <rire> c'est à dire qu'en fait j'aide les gens à avoir une bonne mémoire Alors la mémoire on en a besoin dans absolument tous les domaines et particulièrement dans les langues où ben, voilà on a affaire à des mots qu'on connaît pas vraiment à une grammaire qu'on connaît pas vraiment plein de choses qu'on ne connaît pas vraiment ça peut être un petit peu difficile ça peut être un peu intimidant et ben moi j'aide à faciliter tout ça l'apprentissage apprendre des mots de vocabulaire plus rapidement pouvoir parler avec plus d'aisance parce que bah ben, c'est solidement ancré dans la mémoire, donc du coup, ben, on hésite un peu moins à parler. Mm -hmm. Donc c'est un peu tout ça que je fais au quotidien depuis maintenant, euh, depuis bientôt huit ans. Donc euh, voilà, ça commence à faire un petit moment. Et c'est vrai que l'apprentissage des langues, et en particulier l'anglais, j'ai beaucoup de demandes là-dessus. J'ai beaucoup de, de gens. D'accord. Alors j'aide soit les étudiants qui veulent euh, apprendre plus vite, soit des gens pour qui euh, l'apprentissage d'une langue c'est pas toujours évident. Donc, euh, bah voilà, l'école, c'est un peu loin. Ils cherchent un peu à s'y remettre. Ils n'étaient pas très doués à l'école. Donc là, ils cherchent un petit peu à rattraper leur retard. J'ai tous les types de, de profils, vraiment. D'accord. Donc, euh, ouais, comme tu l'as dit, apprendre une langue, forcément, il y a besoin d'avoir, euh, j'allais dire, une bonne mémoire. Mais c'est, c'est pas ce que je voulais dire parce que la mémoire, ça se travaille. Tu vas nous en parler. Ce n'est pas quelque chose qui est immuable. Euh, en fait, on n'est pas avec une bonne ou une mauvaise. J'imagine, tu vas nous donner ton avis sur le sujet. Mais euh, effectivement, pour apprendre une langue, il y a plein de choses à maîtriser. L'apprentissage du, enfin, apprendre le vocabulaire, les règles de grammaire, de conjugaison. c'est vrai que ça peut être un petit peu intimidant quand on apprend une langue. Et euh, ça peut avoir, connaître les techniques de mémorisation dont tu vas nous parler. Ça peut nous faire gagner beaucoup de temps, comme tu vas nous dire. Et, euh, et beaucoup et garder la motivation surtout. C'est ça, je pense que c'est un point super important parce qu'on euh, peut vite perdre confiance, on, on peut se sentir nul et euh, voilà on peut vite perdre la motivation. Et c'est là que c'est important de, de savoir comment gérer sa mémoire pour, pour bien apprendre. C'est ça, ça tu as, as, as, as dit le mot magique, confiance. C'est souvent ce qui manque quand on apprend une langue, c'est parler en confiance finalement. Et les petites techniques que, que j'enseigne sur mes livres et sur mon blog, en fait, c'est ça aide à prendre confiance plus rapidement. Et après, ça va tout seul. Parce que ce qui va vraiment vous faire progresser euh, au final, c'est le fait de parler. De parler avec quelqu'un euh, dans une autre langue. C'est ça qui va vraiment vous faire euh, progresser parce que quand vous parlez, eh ben, du coup, euh, vous avez également la mémoire auditive qui fonctionne. Et c'est vraiment là que vous vous rendez compte en vrai les erreurs que vous faites et ce que vous pouvez corriger tout le le reste, c'est que de la théorie, finalement. Alors, les petites techniques de mémorisation, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, ça sert aussi à apprendre le vocabulaire beaucoup plus rapidement que si vous étiez là à l'apprendre tout le temps par cœur, et le répéter jusqu'à ce que ça rentre. Exactement, et justement, tu as déjà fait la transition vers mon, ma prochaine question. Je voulais justement avoir ton avis sur l'apprentissage du par cœur, parce que j'ai une petite anecdote là-dessus. Moi, j'étais, comme on dit, nul en anglais à l'école. J'apprenais par cœur, ça ne rendrait pas, j'avais des, des notes désastreuses et pourtant, euh, je passais du temps à copier mes mots euh, tous mes mercredis après-midi pour euh, au final me planter le lendemain au test et, euh, et voilà. Donc, Je voulais avoir ton avis un peu sur, euh, sur le par cœur. Alors, l'apprentissage par cœur tel que on le connaît, euh, pour moi, l'apprentissage par cœur, c'est un apprentissage qui est basé que sur les répétitions. C'est-à-dire que vous allez avoir un un mot qui va se présenter. Et pour l'apprendre, vous allez faire rien d'autre que le répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce que ça rentre. Alors, ça, ça va marcher pour des trucs simples. Le problème, c'est que plus vous en avez, des trucs, plus ça va être compliqué parce que votre mémoire, elle va se surcharger. Et euh, vous allez avoir... Ça va s'effacer très rapidement, en fait. C'est comme si vous écriviez quelque chose dans le sable, au bord de la plage. Euh, le lendemain, vous revenez et puis euh, vous vous rendez compte qu'il y a une bonne partie de ce que vous avez écrit qui est, euh, qui est effacée, voire tout. Donc l'apprentissage par cœur a ce côté un petit peu frustrant. Il y a également un côté un petit peu rébarbatif, parce que c'est. Bah, finalement, il n'y a pas le. On s'imprègne pas vraiment de la langue. Donc c'est pas la meilleure stratégie. Enfin, ce n'est pas une bonne stratégie pour apprendre une langue. Le mieux, c'est d'utiliser des petites techniques pour apprendre les mots plus rapidement. Vous les associez à des choses que vous connaissez déjà. Et ça, ça marche beaucoup mieux. Même si c'est des choses qui sont parfois un peu absurdes, on aura l'occasion d'y revenir. Ça marche beaucoup mieux. Euh, l'apprentissage par cœur.. Ça marche quand vous êtes jeune et que vous voulez apprendre quelque chose euh, comme l'étape de multiplication quand vous êtes gamin. C'est les oui. jeunes à ce point-là que je parle. Hein. Oui. Euh, là, euh, les automatismes chez l'enfant se font très, très vite. Donc, c'est pour ça qu'un enfant très jeune, vous pouvez lui faire apprendre par cœur euh, des mots d'anglais ou des mots d'une autre langue et il va, il va les absorber très, très rapidement. Maintenant, quand vous êtes un petit peu plus âgé, ou déjà où l'adolescence commence à arriver, ça marche déjà beaucoup moins. Et quand vous êtes adulte, ça marche carrément plus, ça a même un côté euh, punition totale, l'apprentissage par cœur. Donc, non, c'est pas la bonne stratégie pour, pour apprendre quelque chose. Et ce qui est le plus triste, c'est qu'il y a des gens qui m'ont appris, euh, et j'en fais partie, hein, Il y a des gens qui ont appris que comme ça, que apprentissage euh, par cœur. Donc, euh, personnellement, j'ai commencé l'anglais en sixième. C'était ma première langue et euh, le truc c'est que bah, le parker ça marchait pas du tout pour moi euh, en revanche euh, c'est une époque où je jouais beaucoup à des jeux vidéo et les jeux vidéo ils parlaient en anglais et euh, j'étais là avec mon dictionnaire à euh, traduire chaque mot que je voyais sur mon écran en anglais et donc du coup euh, je me suis fait tout un, tout un vocabulaire comme ça comme c'était des jeux auxquels je jouais donc il y avait quelque chose de, de fun quelque chose qui, qui me faisait plaisir et puis si je traduisais pas les mots, bah du coup je pouvais pas avancer. Donc j'étais donc bien obligé de le faire. une oui, oui, de vocabulaire comme ça. Et euh, ce qui m'a vraiment aidé euh, à les mémoriser, c'est que je les réutilisais ces mots dans les cours. Donc la prof d'anglais, <rire> je, je sortais des mots de vocabulaire un peu moyenâgeux <rire> pour parler de choses parce que j'arrivais pas à retenir ce que elle, elle voulait que j'apprenne chez moi. Par contre moi, je pouvais lui sortir à peu près les mêmes mots mais euh, dans des issus des jeux vidéo donc ça des fois des fois c'était faux mais des fois elle pouvait pas me compter faux parce que c'était euh, c'était c'était correct d'un niveau grammatical c'était correct d'un niveau vocabulaire donc si vous pouvez toujours euh, utiliser apprendre les choses avec une composante de jeu bah ça marchera toujours beaucoup mieux un sujet d'intérêt plutôt que d'apprendre nous ce qu'on apprenait je sais pas je sais pas toi mais nous ce qu'on apprenait c'était euh, Brian est dans la cuisine, quoi. <rire> Des trucs comme ça. Donc c'est un vocabulaire qui est de la vie de tous les jours, mais justement c'est peut-être pas assez exotique, c'est peut-être pas assez. Euh, on aimerait bien apprendre un vocabulaire. Par exemple, euh, mettez-vous dans une situation, vous partez en voyage à l'étranger dans un pays euh, qui, euh, qui vous plaît et vous êtes en situation de voyage, vous avez perdu vos papiers, comment vous faites Ça, ce serait à mon avis euh, les mots de vocabulaire que vous utiliseriez seraient à mon avis beaucoup plus. Euh, impactant pour vous, ça serait beaucoup plus concret pour vous parce que c'est une situation dans laquelle vous pouvez potentiellement vous retrouver et du coup c'est des mots que vous allez apprendre beaucoup plus facilement Voilà, quand vous arrivez à mettre euh, si vous aimez les voyages en plus, bah là c'est top mmh. si vous arrivez à, à conjuguer ce qui est utile pour vous ou ce qui est fun à des mots que vous ne connaissez pas, tout de suite ça va aller plus vite et toutes ces raccourcis tout ce qui est autre chose que le cœur, ça, ça va marcher pour vous voilà, à mon avis, c'était un peu long sur l'apprentissage par cœur. Non, mais tu fais bien parce que c'est super intéressant d'avoir d'avoir entendu cette anecdote avec les jeux vidéo, parce qu'en fait tu tu expliques très bien la manière avec laquelle il faut apprendre les langues. En fait, il faut trouver une réelle motivation. Et là, toi, tu l'avais dans les jeux vidéo, donc tu tu retenais beaucoup plus facilement parce que tu en avais besoin. Et c'est toi qui a aussi fait, qui a pris la décision d'apprendre ces mots d'anglais alors qu'à l'école c'était imposé et j'ai l'impression qu'on a un petit peu aussi ouais. dans cette démarche d'aller à l'encontre de ce qu'on nous impose et euh, c'est peut-être un peu pour ça aussi qu'à l'école on a un peu de mal comme tu dis c'est peut-être un petit peu abstrait de ce qu'on apprend et euh, il faudrait que ça soit un peu plus relié à la vie réelle et qu'on nous donne des vraies motivations en fait Et euh, t'as mis le doigt dessus, euh, la, la première chose c'est vraiment la motivation si vous n'avez pas de vraie motivation pour euh, apprendre une langue euh, ce qui va se passer, c'est que très vite, ça va passer dans la catégorie corvée. Votre cerveau va l'étiqueter, ok, ça c'est une corvée. Ça, c'est une tâche qui est pas fun. Ça, c'est une tâche qui est rébarbative et c'est presque une punition. Ça va la mettre dans la même catégorie. Quoi. Euh, du coup, vous allez subir des cours. Vous n'allez pas être acteur des cours ou acteur de, de l'apprentissage. Vous allez vraiment les subir et être en mode défensif. Euh, donc, la première chose, c'est vraiment de se trouver une motivation. Pourquoi je veux apprendre cette langue Est-ce que c'est juste parce que c'est obligatoire ou est-ce parce que bah plus tard ça va peut-être me servir on sait jamais ça va peut-être me servir euh, pour euh, si un jour je veux m'installer dans un pays bah par exemple un truc tout bête encore une anecdote personnelle mais il euh, y avait une autre motivation pour moi à l'anglais en cinquième donc j'ai commencé en sixième j'ai importé mes mots des jeux vidéo ok la prof était contente elle mmh. me regardait avec des yeux comme ça mais ok mais en cinquième j'ai une véritable motivation pour apprendre bah toujours je parle encore de l'anglais mais ça pourrait être applicable à n'importe quelle langue euh, quand j'ai j'avais une vraie motivation, c'était qu'à l'époque je voulais m'installer aux États-Unis pour faire pâtissier, parce qu'à l'époque il y avait pas de, <rire> on pouvait pas acheter un croissant aux États-Unis en fait, c'était pas possible, c'était très très rare. Donc moi j'avais j'avais pour projet de m'installer là-bas et euh, voilà ouais, tout simplement de faire des croissants. C'est bête, mais pour moi c'était une... cette simple motivation, euh, elle était pour moi très importante parce que du coup tout ce que j'apprenais, euh, je me l'intégrais et je me disais ça ça va me servir. Même si c'est des mots qui ne me servent pas tout de suite, ça rentre dans le grand projet aller aux États-Unis faire mes croissants. Quoi. Parce que une fois que je serai là-bas, il va falloir que je parle. Eux, ils parleront pas français. Donc euh, moi, il va falloir que je parle. Donc euh, la motivation, c'est vraiment le, le premier point. Et une fois que vous avez ça, tout devient plus facile. C'est vraiment la base de la base. C'est marrant que déjà en cinquième, c'est ce projet-là. Moi, bon, apparemment, ça a bien changé entre temps. Mais euh, finalement, ça t'a servi <rire> d'avoir cette motivation, même si. Euh, même si les projets ont été différents. Et aujourd'hui, je pense que tu regrettes pas d'avoir euh, pu acquérir ces... enfin, l'anglais, euh, parce qu'on en a besoin dans tout. Je, je sais que tu fais des défis en plus euh, avec euh, avec des livres que tu lis, euh, tu oui. des livres, etc. Et, euh, ouais, la plupart des livres, je les lis en anglais, d'ailleurs. Euh, non, je ne l'ai pas, les... pas sous la main. Hein. Mais je lis beaucoup en anglais parce qu'il y a <rire> beaucoup de choses qui se font en anglais. Euh, ouais. Aujourd'hui, en fait, c'est un véritable handicap de ne pas savoir parler cette langue exactement Et de ne pas savoir, euh, au-delà de ça, et de ne pas savoir apprendre une langue, finalement. C'est un véritable handicap. Nos parents pouvaient s'en passer. Pardon. Pardon, excuse-moi. Nos non, mais... parents pouvaient s'en passer, pouvaient hmm. ne pas apprendre l'anglais parce que finalement, euh, ça, ça y a très rare qu'ils aient des conversations avec des gens d'un autre pays ou faire des échanges avec d'un autre pays. Euh, mais nous, euh, la génération, euh, la mienne et puis celles qui sont arrivées après, euh, c'est indispensable. Donc, euh, c'est un vrai handicap si, si tu sais pas parler une langue. C'est vrai. C'est vrai. Je suis vraiment d'accord avec ça. Et euh, finalement, c'est pas si compliqué d'apprendre une langue quand on, on connaît les, ces petits trucs et astuces et quand on applique, euh, voilà, une méthode. Franchement, c'est euh, voilà, il suffit, il, il faut persévérer dans le dans le temps et savoir avoir une vraie motivation et connaître, euh, voilà, les petites astuces de mémorisation qui peuvent gagner, faire gagner énormément de temps de temps et de confiance. Il y les un petit peu par petit peu. C'est bien aussi de de se mettre un petit peu des petits défis personnels comme ça où vous se dit bah aujourd'hui ma mission c'est de faire un mot de vocabulaire. Alors c'est tellement simple que un mot, apprendre un mot, tout le monde est capable de le faire, quelle que soit la technique, même en utilisant du par cœur, un seul mot dans la journée, ça devrait le faire. Mais ce qui ce qui est intéressant c'est après euh, de se piquer au jeu et de dire bah demain je vais en tenter deux. Puis après demain bien. je vais en tenter trois et puis peut-être que trois ça passe pas bien, mais bon, je vais essayer de maintenir à trois pendant quelques jours, et puis quand je me sentirai prêt, ben, j'irai à quatre, j'irai à cinq. Et puis, euh, se mettre des jeux comme ça, par exemple, euh, vous apprenez un mot, et puis vous tentez de le replacer dans une conversation. Alors, dans l'apprentissage d'une langue, c'est moins facile à faire que quand on apprend des mots de vocabulaire dans sa propre langue, mais ça reste intéressant comme exercice, parce que ça fait un peu, c'est un peu le côté mission du jour, c'est un peu le côté euh, jeu, et c'est très intéressant c'est très bien l'idée c'est de prendre confiance et pour prendre confiance euh, il faut y aller vraiment en catimini pas ouais voilà c'est vraiment ne pas euh, vouloir tout de suite se mettre la barre trop haut tout de suite se mettre la pression en se disant typiquement ok on va m'interroger euh, les autres vont m'entendre il y en a certains qui vont rigoler et, euh, et ce que je vais dire elle va la prof ou le prof va pas comprendre et voilà, et je vais réessayer. Et puis la prof ou le prof va toujours pas comprendre. Les autres vont encore rigoler. Et au bout d'un moment, je bah, j'essaierai plus. Je me dirai, ben bah, voilà, c'est pas pour moi. Ça c'est le piège qu'il faut éviter. Donc, la confiance c'est très important et ça vient tout de suite après la motivation en fait. Et on y vient petit bout par petit bout. On oui. apprend d'abord un mot, puis un deuxième, puis un troisième. On utilise des petites mnémotechniques. Ah, bah ce mot, ça me fait rappeler, un, ça me rappelle un autre mot, tiens même si, euh, si les deux mots n'ont rien à voir, mais si, euh, par exemple, si vous dites que, quand, par exemple, en anglais, euh, chair, la chair, ça se dit flèche. C'est un exemple que j'aime bien parce que il est très parlant. Euh, et du coup, vous pouvez imaginer euh, une flèche transpercer votre chair. Donc ça fait un peu mal à imaginer ça quand on y met vraiment du sien. Mais du coup, là, vous allez créer une, une relation entre les deux mots qui pourtant, entre les deux prononciations, les deux sonorités qui n'ont rien à voir. Mais du coup, comment on dit chair en anglais Et là, tout de suite, vous allez avoir euh, l'image de la flèche qui transperce la chair. Ah oui, c'est flèche. C'est flèche. Et flèche, ça veut dire quoi Flèche Flèche. Ah oui, la flèche qui se plante dans le bras. Oui, c'est quoi le bras déjà Ah oui, c'est la chair. Bah flèche, ça veut dire chair. C'est de, de tout petits trucs. Mais euh, ça peut vous aider à apprendre beaucoup plus de mots. Il y a d'autres petites techniques encore plus simples. Euh, on, peut, on peut en reparler si tu veux. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'abord la motivation. Pourquoi je veux prendre cette langue Ensuite, c'est, OK, on va y aller petit bout par petit bout. Finalement, je suis capable d'apprendre un mot par jour. Je vais en tenter deux. Finalement, je suis capable d'en apprendre deux. On va tenter trois, etc. Donc voilà, faire des, se lancer des défis tellement faciles qu'on est obligé de les réussir. C'est un peu tricher, mais le cerveau, lui, il comprend pas que c'est tricher. Il comprend que j'y suis arrivé, donc je me sens compétent. Comme, comme je me sens compétent, bah, je vais vouloir en faire plus. Quand on apprend à conduire, par exemple, c'est un peu le même procédé. Quand on apprend à conduire, au début, tout est difficile, mmh. mais euh, au bout d'un moment, petit à petit, bon, bah ok, aller tourner le volant, je sais faire, passer la première, je sais faire. La deuxième, c'est un peu plus dur, mais finalement, ça vient vite. La troisième, elle est terrible, celle-ci, puisqu'on la arrive toujours avec la cinquième. On est au bout d'un manche, on sait y faire. Euh, voilà, c'est toujours des trucs comme ça, mais on y va petit bout par petit bout. Mais ça, c'est, euh, c'est vraiment, enfin, je suis vraiment d'accord avec ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je recommande souvent, c'est de fixer un objectif final, mais euh, finalement, redécouper cet objectif en petites étapes, pour que justement, ça soit des défis qui soient accessibles, en fait, pour que ça soit plus facile et qu'en même temps, on n'a pas l'excuse de ne pas le faire en fait parce que c'est tellement simple que, euh, eh bien, on le fait et comme tu dis, il vaut mieux un petit objectif, le réaliser, être satisfait et ensuite passer à la prochaine étape et ça permet, euh, je donne souvent l'exemple de l'escalier, on ne va pas partir de la première marche à la dernière pour être en haut mais on va les monter une par une et là, c'est exactement ce que tu nous dis pour, pour progresser et puis pour prendre confiance peu à peu j'aime bien ta métaphore d'escalier parce que du coup apprendre une langue c'est comme un escalier gigantesque ah. des fois <rire> je, je me baladais en Italie et, euh, aux cinq terres et dans les cinq terres les villages sont reliés par des escaliers des fois c'est interminable et c'est très loin, c'est très long et apprendre une langue c'est un peu pareil le truc c'est que si vous regardez le haut <rire> tout en haut des escaliers tout là-haut là au bout vous n'en voyez même pas le bout euh, c'est terrible mais par contre, si votre objectif, c'est de monter une marche, puis une autre, puis une autre, puis vous regardez pas tout en haut, vous regardez juste que vous arrivez à marcher tel, vous arrivez, vous regardez que vos pieds, comme ça, ça va être beaucoup moins douloureux. L'apprentissage de langue, c'est un peu pareil. C'est pour ça que ta, ta métaphore sur l'escalier, le, ça m'y fait beaucoup penser. <rire> ouais, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et c'est comme ça qu'on y arrive, on y allant petit à petit, et euh, et euh, et voilà. Et je voulais aussi revenir sur l'exemple tu nous a donné avec euh, la flèche. C'est vrai que j'avais déjà vu ça. Enfin, euh, j'avais déjà entendu ton exemple dans l'une de tes vidéos, et c'est vrai que je l'avais appliqué euh, tout de suite quand euh, quand j'ai démarré avec le russe. Et euh, j'ai testé avec des mots et je me souviens, pour l'exemple, c'était le mot bolnoy en russe. Ça veut dire malade. Ouais. Et donc, j'ai imaginé un bol avec des nouilles. Oui. Et je souviens, <rire> ça me suis dit bolnoy. Et du jour au lendemain, je n'ai vu qu'une seule fois et le lendemain, cette image m'est restée et je l'ai plus jamais oublié quoi donc c'est vraiment hyper efficace et c'est justement un exemple euh, enfin une astuce à appliquer à chaque euh, avec chaque mot de vocabulaire qu'on apprend parce que euh, on perd euh, on perd moins de temps à répéter sans arrêt bon avec certains ce sera plus ou moins efficace oui. mais euh, ça permet de de mémoriser quand même pas mal de mots de vocabulaire quoi. et ça évite de, de confondre deux mots ça ça, ça marche bien c'est tout à fait ça qu'il faut faire en plus tu parles du russe euh, on pourrait parler euh, prendre l'exemple de l'arabe, du chinois, du japonais euh, non seulement t'as une nouvelle langue mais en plus t'as une nouvelle écriture c'est ça et là ce qui épi... est qu a de plus efficace c'est de la réécrire sur papier mais vraiment de, de faire des pages d'écriture euh, votre objectif du jour ça va être de maîtriser tel caractère okay, au bout d'un moment faire un triangle c'est bon quoi. Mmh. là vous allez en mettre un deuxième du coup et puis un troisième et puis un quatrième toujours sur le même principe sur le même procédé euh, réécrire les choses, euh, même si c'est, même si c'est euh, dans une langue comme l'anglais ou, ou qui n'utilise pas d'alphabet particulier, le fait de réécrire les choses vraiment sur papier, vraiment, ça va vous faire travailler ce qu'on appelle la mémoire kinesthésique, la mémoire des mouvements finalement. C'est la même qu'utilisent les sportifs ou les, les les danseurs, les chanteurs, etc. Pas les chanteurs, les, les, les musiciens. C'est la même mémoire, c'est la mémoire des mouvements en fait. Et quand vous écrivez les choses, vous faites des mouvements beaucoup plus ample que si vous utilisez un clavier. Ouais. Et ça, ça peut vous faire mémoriser également beaucoup plus vite les mots. Mais ça, c'est vrai. Généralement, j'appelle ça la mémoire du poignet parce que c'est vrai que le fait d'écrire, eh bien, on mémorise mieux qu'avec un clavier. Et là, j'ai pris un peu le travers dernièrement de travailler uniquement sur mon ordinateur et je sens que ça rentre beaucoup moins bien que quand je prends une feuille, et un stylo. Donc, c'est vrai que c'est ouais. important de, de garder les, les méthodes un peu old school, comme on pourrait les appeler. Mais c'est des oui. méthodes donc il faut, euh, il, faut, il faut les conserver. Nos grands-parents, ils faisaient des pages d'écriture. Pourquoi ils le faisaient C'est parce que ça marchait, finalement. Alors, sans aller jusqu'à copier 100 fois la même chose. Enfin, copier 100 fois, vous pouvez si ça vous amuse, mais... Euh vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 100, mais le fait de recopier les choses, l'idée, c'est que ça marche vraiment. Au bout d'un moment, vous allez vraiment l'intégrer. Et euh, c'est comme quand euh, tu composes euh, ton, corde, ton code de carte bleue ou ton code d'interphone euh, tout, tout le temps. Au bout d'un moment, tu es plus capable de te souvenir du mouvement que tu fais sur le clavier que euh, le code en lui-même, finalement. C'est vraiment c'est ça, la mémoire kinesthésique et c'est ça aussi quand tu le, quand tu apprends en écrivant. Et il y a d'autres choses. Euh, là, l'histoire de la flèche et de la, de la chair, c'est très visuel comme image. C'est très le bol de bolnoy, c'est également le bol de nouille c'est également très visuel comme image. Donc ça, c'est la mémoire visuelle qui entre. On s'imagine les choses. Quand on lit les mots, on s'imagine les choses. Mais il y a également la mémoire auditive qu'il faut pas négliger. Mm -hmm. euh, donc c'est très bien bolnoy. Donc, ce qu'il va falloir, imagine, j'imagine que j'ai le bolnoï, ok? Je vais savoir, je vais me rappeler ce que ça veut dire. Maintenant, pour me rappeler de sa prononciation, c'est quand même important aussi dans l'apprentissage du d'une euh, langue, l'idéal, ça va être de le prononcer à voix haute. Mm -hmm. Parce que vous allez faire travailler également la mémoire auditive, les oreilles. Alors, si vous avez des interlocuteurs, c'est génial parce que vous allez prononcer ces mots et vous allez vous entendre les prononcer. Mais s'il y a personne, et eh ben, vous les prononcez quand même à voix haute. Oui. Déjà, vous les entendez prononcer pour voir ce que vous avez bien capté le bon truc. Et vous, vous amusez, enfin, vous, oui, vous amusez, vous amusez, prenez ça comme un jeu de toute façon tout le temps, euh, à le répéter à voix haute tout le temps. Parce que comme ça, euh, bah, vous vous entendez parler, vous faites travailler votre mémoire auditive et du coup, euh, vous allez repérer le mot plus facilement dans la conversation, vous pouvez aller, vous, vous allez prendre confiance parce que ce mot-là, il ne va pas être inconnu, vous l'avez vous déjà prononcé quelque part. Donc, quand vous serez interrogé, si jamais vous êtes en cours, de avez un exam, etc., ou quand si jamais vous, allez, vous avez envie de le prononcer dans une conversation, bah, comme vous l'aurez déjà prononcé, vous pourrez le faire plus en confiance. Ça va vraiment aider. Euh, voilà. <rire> mais c'est vrai, parce qu'en plus, le fait de, de le prononcer, alors déjà, non seulement tu fais euh, fonctionner ta mémoire auditive, mais en plus, comme tu l'as dit, tu fais fonctionner ta prononciation et ça, il faut vraiment euh, ne pas négliger la prononciation parce que euh, c'est vrai que des fois, on, on pense au mot dans sa tête, on imagine euh, le dire, ouais. mais quand on le pense et quand on le dit, il y a une, euh, un fossé entre les deux. Et pourtant, on n'a pas du tout l'impression, mais le jour où on se met à le dire à votre on se dit « Non, ça raccroche quand je le dis. Pourquoi j'arrive pas à le prononcer euh, plus facilement alors que ça fait des, des dizaines de fois que je le dis dans ma tête ?» ça, c'est très important. Tu as raison de le souligner. Euh, il faut il faut vraiment faire dès le début, en fait. Alors, il y a un truc que je fais beaucoup, qui m'aide beaucoup pour l'apprentissage des langues et également, puisqu'on est en train d'en parler pour la prononciation, c'est... Euh, perso, je suis un fan de séries. J'aime beaucoup les séries. Et euh, je les mets tout le temps en VO, ouais. sous-titré VO. Pourquoi je fais ça Eh ben déjà, euh, quand... Et je vais entendre une expression qui va me plaire au niveau rien que du son parce que je trouve c'est trop cool et tout. Je vais la noter. Je vais regarder ce que ça veut dire. Si, si je ne sais pas ce que ça veut dire, bah maintenant c'est maintenant c'est plus le cas. Je sais tout ce que ça veut dire. Je n'ai pas besoin de noter. Mais euh, au début, mettez juste la langue originale et avec le sous-titre français au début pour vous habituer à la langue. Ensuite, quand vous repérez une expression qui vous plaît bien, vous la notez. Et votre but, ça va être de la ressortir. Soit en cours, soit dans une conversation avec quelqu'un d'étranger, soit euh, au moment de pratiquer avec quelqu'un d'autre, soit à l'écrit même. Et vous allez l'entendre et vous allez vous amuser à la prononcer. Rappelez-vous la mémoire auditive. Après, deuxième étape, vous mettez toujours en langue originale, sous-titrée, langue originale. Là, non seulement vous allez la voir, l'entendre, mais vous allez la voir écrite. Vous allez suivre en même temps. Et ça, c'est une technique qui marche vraiment, bah qui est toute simple, et euh, qui, euh, qui marche vraiment bien. Vous pouvez vraiment avec du VO, sous-titré VO, mmh. progresser euh, bien dans une langue. Ouais, parce qu'en plus tu, tu travailles aussi la mémoire visuelle, en plus. En tu travailles la mémoire visuelle, euh, tu travailles la mémoire auditive, et également la mémoire épisodique, si l'épisode que tu regardes est intéressant. Alors. La mémoire épisodique, série, en plus, ça tombe bien. Pourquoi on dit épisodique C'est les épisodes de ta vie. Donc, si euh, tu es chez toi, sur ton canapé, tu, tu passes un bon moment avec une série que tu aimes bien, il y a beaucoup de suspense et tout, bah tu vas te souvenir de ce moment. Oui. Ça va être quelque chose d'agréable. Ton cerveau va l'enregistrer comme souvenir agréable, mémoire épisodique. Je me souviens de cet épisode parce que j'étais euh, sur mon canapé, euh, j'étais bien et tout. Voilà, c'est ça la mémoire épisodique. Et ça peut jouer également dans l'apprentissage d'une langue. Euh, c'est comme ces musiques que t'aimes bien les, les paroles de musique que t'aimes bien que tu te souviens pendant très longtemps bah parce qu'elles ont été stockées dans le mémoire épisodique ah ça c'est un souvenir agréable ok, boom. événement de la vie voilà, tu pourras ressortir des années plus tard euh, tu vas pas savoir comment tu te souviens encore des paroles des chansons alors tu auras pas entendu cette chanson depuis des années, elle est en anglais elle est en n'importe quelle langue mais pouf tu ressors les paroles bah, ça c'est parce que ton cerveau l'a mis dans, euh, dans une autre boîte <rire> il l'a pas mis dans la mémoire à court terme mais il l'a mis dans la mémoire épisodique qui est beaucoup plus long terme et parce que euh, j'avais déjà lu un peu sur le sujet, et c'est parce que tu as une charge émotionnelle qui lie à ça, alors ben que oui, que tu mémorises mieux. Ouais. Alors oui, il y a la mémoire émotionnelle, mais pas tout le temps. Des fois, tu te souviens de, de chansons, mais que tu trouves complètement débile, Et tu te demandes pas, tu te demandes pourquoi, <rire> pourquoi mais <c> <rire> tu <'as> bien parfaitement. <rire> c'est pareil, le cerveau se trompe un peu des fois, mais autant utiliser ça à notre avantage et. Euh, euh, toujours mettre dans des trucs agréables. Moi, c'était les jeux vidéo. Moi, maintenant, c'est les séries. Maintenant, beaucoup avec les séries, on peut vraiment, euh, on peut vraiment bien progresser. Ah ouais, c'est euh, parce qu'en qu plus en alliant le côté fun. moi Tu peux répéter, s'il te plaît. En alliant le côté fun. comme tu dis avec les jeux vidéo. D'ailleurs, euh, généralement, on est beaucoup oui. à aimer les séries et, euh, et c'est facile de se mettre dans son canapé de regarder une série que de se mettre avec son livre de grammaire à faire des exercices. Et finalement, ça va nous apporter plus à regarder une série en VO que à faire un simple exercice. Ouais. Alors, d'ailleurs, si vous voulez vraiment progresser, alors là, il y avait une, la technique la plus extrême que j'ai vue, mais je dois avouer qu'elle marche vraiment. Ouais. Euh, C'était un Américain qui voulait apprendre le japonais. Mmh. Donc, euh, de langues complètement opposées, et dans la construction, et dans la grammaire, et dans tout ce que vous voulez, euh, le gars, il l'a appris très très rapidement. Pourquoi Parce que euh, déjà, il a commencé, euh, il a commencé à écouter des, des radios qu'en euh, japonais. Il a commencé à étiqueter euh, tous les objets de chez lui euh, en japonais pour pouvoir euh, se, se le rappeler, se le prononcer. Il a mis le maximum. Euh, il s'est mis également à la mode japonaise, il s'est mis à porter des yukata chez lui, les tenues traditionnelles, euh, il s'est mis à acheter des paravents japonais, enfin bon, il c'est vraiment. Non seulement il s'est imprégné de la langue au niveau technique, mais il s'est également imprégné de la langue au niveau culturel, et ouais. au niveau ambiance, et au niveau euh, quotidien. Euh, programme télé, euh, il, il, il baignait dans un monde de japonais parce qu'il n'avait pas les moyens de partir au Japon, pour l'instant, mais il voulait apprendre le japonais. Donc euh, il s'est mis comme s'il était au Japon finalement. Et ça, quand vous voulez apprendre une langue, c'est particulièrement puissant. Mettez-vous euh, comme si vous viviez déjà dans le pays finalement. Euh, et utilisez euh, si vous êtes bah, si t'apprends le russe, bah tu écoutes des émissions de radio russe tout le temps et pas ce que tu écoutes d'habitude. Euh, fais comme si t'étais euh, déjà en Russie finalement. Mais c'est ça, il faut et... recréer l'immersion linguistique en fait à la maison. Oui. Le plus possible, le plus possible, euh, les quotidiens, le, le plus possible. Euh, vous étiquetez vos, vos objets euh, de la vie de tous les jours euh, dans la langue en question. Il euh, y avait également... Ah oui, ça, c'est un truc. À tous ceux qui, appren qui apprennent l'anglais, je leur recommande de partir en voyage. Tu sais, on dit souvent, les voyages, c'est super et tout, tu vas apprendre l'anglais plus rapidement et tout. Euh, je sais pas si tu as remarqué, mais les gens, euh, ils, ils reviennent, ils parlent pas plus anglais qu'avant. <rire> Pourquoi parce que ouais bah oui. Pourquoi parce que qu'est-ce que tu fais une fois que tu arrives en Angleterre ou aux États-Unis parce que c'est là où on parle anglais hein. Et parce ben, que tu fais tu vas chercher le maximum de points de repère possible en français. Exactement. Tu vas chercher <rire> à, te, à, à te rapprocher des communautés françaises installées à l'étranger, tu vas chercher à voir des à voir dans les magasins les produits qui sont en français, enfin tu vas chercher un maximum de choses comme ça. Donc, ça marche pas. C'est pas la bonne idée. Mais, il faut quand même avouer que parler. Enfin, parler, par contre, ça fait progresser. Mais en tant que français, tu parles pas quand es à l'étranger. Et là, je recommande aux gens, qui veulent apprendre par le voyage, de partir dans les pays du Nord. Pourquoi dans les pays du Nord? Mmh. Parce que déjà, ils ont un niveau d'anglais qui est très compréhensible, qui est très facile à comprendre, qui est parlé, et par les personnes âgées, et par les enfants, et par les adultes, de la même façon. C'est-à-dire que les personnes religieuses sont très bonnes en anglais. Tu vas en Suède, tu vas en Finlande, tu vas en Norvège, tu vas au Danemark. Ils parlent très, très bien anglais. Euh, et le truc, c'est que tu trouveras pas de point de repère en français là-bas. <rire> c'est une culture qui est très éloignée euh, de la nôtre. Il y a beaucoup de petites différences culturelles qui vont faire que tu vas pas avoir de point de repère. Quand tu vas te balader dans les supermarchés, ils ont très peu de produits français. Encore moins que les Anglais, encore moins que les États-Unis où là, on est beaucoup plus proche au niveau culturel. Donc, Ce qui fait que on va naturellement... Il euh, y a des communautés françaises, il y en a énormément à Londres, il y en a énormément euh, aux États-Unis, euh, mais si tu pars au fin fond de la Suède ou, ou au fin fond du Danemark, des Français que tu vas en avoir très très peu. Donc finalement, tu vas être livré à toi-même. Et ce qui veut dire que tu vas être en totale immersion et là, si tu veux survivre, si tu veux ne serait-ce que manger, tu vas être obligé de faire l'effort de parler. Et tu vas pas pouvoir parler le danois ou le suédois Tu vas être obligé de parler en anglais avec une personne qui, également, l'anglais ne sera pas sa langue maternelle, donc ne sera pas tenté de te répondre avec un accent bizarre, ne sera pas tenté de te répondre avec un vocabulaire que tu ne vas pas comprendre. Va être obligé, elle aussi, de faire des efforts pour communiquer avec toi. Et c'est parce que tu vas te sentir sur un pied d'égalité parce que il va, la personne va parler de façon compréhensible. Parce que tu vas pas avoir de point de repère. Donc finalement, tu vas être obligé de te livrer. C'est comme ça que tu vas progresser beaucoup. Donc le voyage dans les pays du Nord, ou alors dans un pays, dans un au fin fond d'Angleterre. Où... Mais le fin fond d'Angleterre, le problème c'est toujours pareil. C'est oh. que euh, les gens ils ont toujours parlé anglais. Donc ils vont avoir développé un accent de leur de leur région. Non, plutôt partir. Euh, dans les pays du Nord, c'est vraiment ce qui, ce qui fonctionne très bien. Mais super l'astuce, c'est super intéressant. Mais, mais comme tu le dis, euh, partir, ou alors prendre le voyage, mais comme une échéance, si vraiment euh, on veut partir, allez, en Angleterre ou aux États-Unis, ou même en Australie, parce qu'en Australie, il y a une grosse communauté française aussi, euh, ouais. c'est peut-être loin, mais on est très très présent. Donc Et si oui. vraiment euh, on veut partir dans l'une de ces trois destinations c'est de se fixer ça comme objectif avec une échéance. Par exemple, euh, je veux partir d'ici euh, six mois à un an, mais de commencer à apprendre la langue avant de partir pour avoir déjà des repères dans la langue et pas se dire, oui, de toute façon, j'apprendrai sur place parce que, justement, euh, être sur place n'est pas forcément la solution par défaut, comme euh, comme tu l'as très bien expliqué, comme je l'ai vécu. C'est que quand on arrive dans le pays, si on parle pas du tout la langue, eh bien, on va être... Euh, un petit peu perdu et on va chercher des repères. Donc, euh, comme tu dis, chercher une communauté française, euh, de la nourriture française, chercher des pommes chocolat, des baguettes, euh, tout ce que vous voulez. Mais ça rassure parce que c'est vrai que partir à l'étranger, ce n'est pas forcément une expérience facile pour tout le monde. On a un petit peu on a un peu perdu au début. Et euh, voilà, si on sait déjà un peu parler la langue, ça permettra de la développer ensuite dans le pays. Mais partir sans connaître, sans, sans, sans trop parler, c'est vrai que c'est c'est compliqué et on peut revenir après six mois sans plus parler, euh, sans plus parler anglais. Ouais c'est ça. Mmh. Parce qu'on va chercher naturellement des points de repère en tant qu'être humain et le pire, c'est qu'on va les trouver. C'est <rire> Si on les trouvait pas, ce serait génial. Euh, mais on les trouve beaucoup maintenant le, avec la mondialisation. Euh, enfin, on, finalement, on est à peu près… On, on retrouve les mêmes choses, on n'est plus livré à soi-même. Donc soit partir dans un truc isolé, soit partir euh, en pays du Nord, parce que là c'est nickel. Il voilà. faut se mettre un petit peu en difficulté. Façon, mmh. euh, ouais. Ouais, se mettre un peu en difficulté, mais en même temps, enfin euh, voilà, c'est pas non plus trop très en difficulté. Les gens sont plutôt bienveillants en général. Donc euh, <rire> si, euh, si vous êtes en galère, ils essaient de vous aider du mieux qu'ils peuvent. Hein. Il y a toujours la langue des signes au pire. Mais euh, toujours, ne pas jamais perdre de vue quand on apprend une langue que ce qui fait vraiment progresser, ça va être quand vous allez parler tout le reste n'est que de la théorie donc euh, <rire> votre objectif euh, final doit toujours être de parler tout ce que vous apprenez, quelle que soit votre méthode euh, s'évanouira si vous ne l'utilisez pas Exactement. donc parlez, parlez, parlez ça, euh, le, en filigrane le but ultime c'est de parler mais ça on se tue à le dire en parler c'est vraiment, euh, faudrait essayer de le faire dès la première semaine d'apprentissage parce que ça met vraiment un coup d'accélérateur quand on apprend une langue, mais comme c'est le plus difficile et ce qui fait le plus peur, euh, voilà, notre cerveau a tendance à aller vers la facilité et on se Alors, plus tard, plus tard, plus tard et au final, on a un peu peur de s'y mettre. Ouais. Alors, il y a un autre type de situation qui est, que je vois très fréquemment et qui pourtant, euh, ça aurait été, c'est nickel pour parler. Euh, imaginez que euh, vous ayez une amie Erasmus qui vient d'un autre pays vous la présentez à vos collègues, vos copains, vos copines et là la tendance est très forte de euh, vouloir parler en français avec les copains copines vu que bah, on est français donc on parle français du coup en excluant la personne étrangère euh, de la conversation et bah non là ce qu'il faudrait faire c'est justement en profiter pour parler dans l'autre langue avec les autres personnes également euh, si les autres personnes connaissent la langue évidemment <rire> mais euh, ne serait-ce que pour inclure l'autre personne dans la conversation, mais également euh, pour pratiquer. C'est une occasion de pratiquer, ça. Quand tu, on a une tierce personne qui est d'un autre pays, qu'on connaît sa langue, qu'on cherche à l'apprendre et qu'elle nous présente d'autres personnes ou que nous, on lui présente d'autres personnes, eh ben ça, c'est une occasion formidable de pratiquer qui arrive de plus en plus souvent avec les programmes Erasmus, tout ça. Enfin, euh, tu, tu passes ton temps à accueillir des personnes euh, qui parlent pas ta langue, donc... Euh, c'est un, c'est un bon moyen de, de pratiquer, et c'est vrai que la tendance est très forte, euh, à ne pas parler, euh, anglais devant ses amis, par exemple. ça, enfin, on a peur, euh, on a peur des ça, ça fait peur, ils vont se foutre, ils me connaissent bien et tout, ils vont se foutre de ma gueule, je parle français et tout, je euh, fais mmh. faire l'interprète. Non, non, non, non, parler comme si vous étiez euh, dans son pays à elle ou à lui. Euh, voilà, c'est ça qui, ça aussi, ça fait progresser. Ouais, il faut saisir chaque opportunité, finalement. Ouais, mmh. mmh. ah, ouais, oui. Oui, oui euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus d'autres d'autres techniques de mémorisation Je pense notamment au palais de la mémoire. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Alors, le palais de la mémoire, c'est euh, c'est un, une technique très puissante en mémorisation. C'est l'une des plus puissantes que j'enseigne parce que euh, euh, elle vous permet de stocker des choses que vous voulez retenir directement dans votre mémoire à long terme sans passer par la case répétition court terme. Pourquoi on appelle ça palais de la mémoire Parce que dans la Grèce antique, euh, mmh. euh, on imaginait des choses, on imaginait des images, en fait, on essayait de retenir les choses et pour pas les oublier, on les disposait dans sa tête, dans des lieux qu'on connaissait déjà, donc dans les palais, dans les palais du coin, dans les palais de l'époque, euh, dans les temples, dans les euh, dans les rues de Rome, dans les, euh, les faubourgs de Rome et tout, on être devant telle villa, on plaçait telle image. Et du coup, les orateurs à l'époque, ils n'avaient pas d'iPad, ils n'avaient rien du tout. Mais du coup, ils pouvaient se souvenir d'énormément de choses, d'énormément de discours dans très longtemps. Et on appelait ça le palais de la mémoire. C'est classe, un hein, palais de la mémoire. Et donc là, l'idée, c'est que les petites associations que vous avez faites tout à l'heure avec euh, Bolnoy, avec euh, avec et tout ça, c'est des petites images finalement. C est, c est, euh, si vous les évoquez en tant qu'image, bah ces petites images, essayez de les rattacher à des endroits que vous connaissez déjà, une séquence de lieux que vous connaissez déjà. Par exemple, le bol de bol noy, bol nouille. Vous imaginez le bol nouille euh, sur votre siège d'ordinateur. et eh ben à chaque fois que vous allez voir le siège d'ordinateur, vous allez vous souvenir ce qui s'y trouve. Et quand vous allez déambuler intérieurement dans ces lieux que vous connaissez déjà dans votre tête, vous allez retrouver toutes ces petites images que vous allez mises. C'est ça le palais de la mémoire. Donc, l'idée, c'est d'en placer le maximum. Comme ça, euh, vous allez pouvoir... Vous mémoriser de façon durable parce que ces lieux que vous avez choisis ils sont déjà dans votre mémoire à long terme, vous n'avez pas besoin de faire un effort pour les retrouver, vous savez déjà sans y être chez vous où se trouve votre frigo où se trouve votre canapé, où se trouve votre télé où se trouve votre fauteuil, où se trouve votre ordinateur etc, vous savez déjà tout ça et quand vous y raccrochez des petites images de mots que vous avez envie de retenir, bah, ça va pas s'en aller, ça va au contraire ça va se faire comme un, comme un crochet, comme une glue donc l'idée c'est de stocker un maximum de mots comme ça, dans des endroits que vous connaissez déjà et vous pouvez vraiment en stocker à l'infini. Tant que vous connaissez des lieux, tant que vous connaissez des, des, des bouts de meubles, tant que vous connaissez... Vous pouvez même en stocker chez vos amis dans votre tête. Hein. Alors, <rire> chez vos amis, vous y allez une fois, deux fois. Après, vous savez comment c'est fait. Hein. Vous savez que quand vous entrez, à y le hall, que le salon est juste derrière. Enfin, bon, vous savez, quoi, tout ça. Vous pouvez vous servir chez vos amis pour stocker d'autres mots de vocabulaire. Il faut faire ça avec les mots de vocabulaire. Comme ça, vous allez en apprendre beaucoup. Donc, si, par exemple, j'ai l'objectif d'apprendre 10 mots de vocabulaire par jour... Je me je prends quoi Je prends mes dix mots et je les mets dans chaque pièce, par exemple, de ma maison. Bah, Par exemple, si tu as 10 mots aujourd'hui, tu peux dire euh, euh, les dix mots, je vais les mettre sur mon bureau. Bon, je vais trouver dix petits endroits dans mon bureau. Ça peut être le, le porte-document, le micro, euh, qu'est-ce que. la, la webcam, euh, l'écran lui-même, le clavier, <rire> le, le bureau devant moi, le bureau au niveau de la souris. Euh, la première étagère la deuxième étagère enfin bon des... Pff, on peut en mettre vraiment beaucoup plus qu'on ne le pense déjà au niveau des haut-parleurs je peux en mettre deux un de chaque côté <rire> ça, ça. vous allez avoir plein de petites images dans votre tête mais euh, rassurez-vous vous allez rester sain d'esprit mais ces petites images vont être très puissantes parce que du coup lundi j'avais tout mis dans le bureau hop je passe en revue là il y a ça là il y a ça là il y a ce mot là il y a ce mot ça veut dire ça là il y a ce mot ça veut dire ça là il ce mot ça veut dire ça sur le clavier c'était ça ça veut dire ça ça ça veut dire ça, ça, ça, veut dire ça, ça... et boum ça va revenir beaucoup plus rapidement si je vous donnais la même liste de dix mots lundi, que je vous disais, bah allez-y, euh, apprenez-moi ça, <rire> ça serait euh, ceux qui font de l'apprentissage par cœur, bah, ils répéteraient les dix mots euh, comme ils peuvent, et puis le lendemain, bon alors qu'est-ce t'as appris hier hein, Eh bah, ben ils vous en ressortiraient peut-être trois ou quatre. Mmh. Après, ça deviendra déjà beaucoup plus difficile. Et peut-être qu'ils les confondraient entre eux, parce que comme ils ont passé leur temps à répéter, mmh. ils ne savent plus quel mot correspond à quoi. Alors que là, vous avez juste des petites images. Donc, ça va vous demander un petit peu d'effort pour euh, tout transformer en image. C'est pas facile. Il y a des mots qui sont très difficiles à transformer en image. Mais en faisant cet effort, vous déjà vous mémorisez le mots. C'est euh, inconscient, mais déjà quand vous, vous dites bon, euh, qu'est-ce que ça peut, euh, qu -ce que ça, à quoi ça me fait penser ça euh, Ok, euh, non ça, bof, pas trop. Bah, le fait de faire ça, déjà vous mémorisez les choses. Donc ça, ça peut être, ça peut apparaître un petit peu fastidieux au début, mais finalement le lendemain vous vous rendrez compte que bah, tout reste. Alors qu'avec votre technique habituelle, bah tout part. C'est quand même plutôt cool pour la mémoire à long terme. Et ça, ouais. le fait de, de de mettre des choses dans des dans des lieux connus, dans des petits éléments de meubles connus, bah c'est ça le palais de mémoire. Et vous pouvez faire ça tant que vous connaissez des lieux. Donc ça peut aller très très très loin. Ça vous allez pas oublier. À l'infini. Oui, oui, bah, oui. Ouais. Ça paraît même magique et euh, je, je me demande pourquoi on apprend ce genre de, de méthode à l'école parce que ça nous facilite très ouais énormément la vie et on gagnerait énormément. énormément de temps. Ouais. Tout le monde va dire ça. Bien sûr. Bah Bien sûr. oui, mais l'école c'est une grosse machine qui ne change pas comme ça. Donc, euh, ça. Elle a été créée euh, pour répondre à des besoins de la révolution industrielle. À l'époque. Euh, mmh. Le problème c'est que c'est fini quoi. On ne cherche plus vraiment. Enfin, euh, euh, on n'apprend plus les mêmes choses, on n'apprend plus de la même façon. Enfin. Euh, il y a autre chose que l'apprentissage par cœur maintenant. Donc euh, voilà, mais seulement l'école, euh, ça bouge pas comme ça. Mais finalement, c'est des choses. Tu... Ouais, juste pour ajouter que finalement, euh, euh, maintenant, on, on dispose de bien d'autres méthodes pour apprendre qui sont bien plus efficaces que ce qu'on apprend à l'école où finalement c'est que du rabâchage. Ouais, mais en plus, ce que ce que je voulais rajouter, c'est simplement que les méthodes dont tu parles c'est des méthodes qui sont très vieilles quoi c'est pas des choses qu'on a inventées on n'a rien réinventé on a juste réutilisé des méthodes euh, de l'époque de comme tu disais oui. de la Grèce antique qu'on a repris et qu'on continue d'utiliser c'est comme la méthode de répétition espacée euh, qui est une méthode je, je sais pas de quelle année ça date mais c'est euh, peut-être de toujours c'est c'est très très vieux c'est ouais, tout début du 20e. tout début du 20e. ah ouais donc c'est ouais. euh, les répétitions espacées, euh, voilà. C'est pas parce que vous allez stocker des images de mots que ça va marcher. Au début, ça va marcher génial, mais elle, votre mémoire, elle fait un travail d'oubli. Heureusement, d'ailleurs. Sinon, oui. euh, on ne jamais, par exemple. On <rire> se souviendrait toujours de, des de phrases mal à droite et tout, ce que l'autre a dit, etc. Donc, c'est nécessaire qu'il y ait un travail d'oubli. Si vous voulez garder les choses en mémoire, il faut faire ce qu'on appelle des répétitions. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de répéter en boucle comme euh, ce qu'on parle depuis tout à l'heure, le, le rabâchage. Euh, ce qu'il va falloir, c'est répéter une seule fois votre mot de vocabulaire, mais à un moment clé. Vous apprenez bolnoï, on est lundi. Vous apprenez et ben Il va falloir répéter ce que bolnoï veut dire et comment on l'écrit, comment on le prononce, etc. Le jour même, c'est la première répétition. Vous n'allez pas attendre le lendemain, boldoy, vous allez le voir, vous allez l'apprendre, mais le soir, quelques heures après, vous allez euh, faire ce qu'on appelle un, un petit test pour voir si vous l'avez toujours bien en mémoire. La réponse est oui, super. On passe au deuxième test, au deuxième rappel espacé, on appelle ça. On va commencer à l'espacer un petit peu. C'est-à-dire qu'on va on va voir le lendemain. Pourquoi le lendemain? Parce que dans la nuit, la mémoire elle fait un travail d'oubli. C'est-à-dire qu'elle va prendre tous les événements de la journée, elle va se dire ça c'est utile ou pas Je garde ou je jette voilà, ça c'est important ou pas Est-ce que je comprends quelque chose Trigonométrie, c'est pas trop mon truc, hein, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire, je jette, je vais l'oublier parce que de toute façon, je ne comprends pas. <rire> la première voiture que j'ai vue ce matin en sortant de la maison. Elle n'avait rien de particulier, euh, je l'ai croisée. Et je jette ou je garde ben, Je jette parce que c'est inutile. Donc voilà, la mémoire va jeter ce qui est inutile et ce qui est ce qu'elle ne comprend pas. Elle va arriver sur le bolnoï à un moment. <rire> ah, il l'a rappeler aujourd'hui ça va peut-être être utile je vais garder un petit moment donc le lendemain quand euh, la mémoire aura fait son grand coup de nettoyage son grand coup de balai sur tous vos mots euh, d'une langue étrangère vous allez tenter de vous souvenir de ce que vous, ce que ça veut dire bolnoï ou du mot et euh, vous faites votre rappel le lendemain, ça marche toujours comme ça marche toujours, vous envoyez à nouveau le message à votre cerveau que si, si, j'en ai besoin, ça. Mais vous ne répétez qu'une seule fois dans la journée. Hein. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de le faire 25 fois. Si vous le faites 25 fois, ça va marcher, oui, mais bon. C'est inutile. Bah, C'est inutile parce que votre mémoire, euh, le, le lendemain, elle va refaire le test dans la nuit, elle va rebalayer tout ce qu'il y a à balayer et elle va revenir sur le bol une deuxième fois. OK ça a été répété, oui, ça ça doit être important, hein, puisqu'il arrête pas de le répéter. Enfin, puisqu'il le répète. Ok. Troisième jour, vous allez répéter. Donc, rappel 1 le jour même, rappel 2, le lendemain, rappel 3, le surlendemain. Et après, vous pouvez commencer à espacer. Parce que là, votre mémoire, elle aura compris. Elle aura dit, ouais, c'est bon, ok, Pas besoin de le répéter tous les jours, maintenant, je vais laisser passer un petit peu plus de temps. Peut-être qu'une fois par semaine, ça suffira. Puis une fois par mois, puis bon, bah ça va, tu me saoules maintenant, j'ai compris. Donc euh, je l'oublierai plus jamais. Le gars qui va répéter ces mots. Imaginons, jour 1, bolneuil, et puis il n'a pas envie d'oublier Bolleneuil. Il sait que le lendemain, il va l'oublier. Donc, il le répète 25 fois la première journée. La nuit arrive, la mémoire, elle fait son travail. Et là, il y a 25 fois le mot Bolleneuil. Ok, ça doit être important. Je touche pas. Le lendemain, ouais, bolnoy ça veut dire ça, je la prière, je l'ai répété 25 fois, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ben, Je vais passer à d'autres mots. La mémoire reviendra dans la nuit. Ah, bah là, il n'y a plus de bonne Il n'a pas répété aujourd'hui. On va se dire, bon, bah ça a été important lundi. Mardi, c'est pas important. <rire> Donc, comment, hein ce truc-là, quand même Je vais peut-être pouvoir le jeter un petit peu. là. Hein OK Le mercredi, bonne ça veut dire quoi Ah mince, ça veut dire quoi, déjà Mais je l'avais mis là, mince, j'ai oublié. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, si, c'est ça. Mais je le savais. Hein. Je le savais. Parce que je l'ai répété 25 fois lundi, euh, mais je le savais, il hein, n'y a pas de souci. Je vais repasser à d'autres mots. Le jeudi, la mémoire va revenir. Il n'y aura toujours pas eu de bol hein Il n'y aura toujours pas eu de rappel conscient de bol Donc, euh, c'est comme ça que vous oubliez les choses. La répétition par cœur, vous répétez beaucoup la première journée, peut-être beaucoup la deuxième, mais après, il n'y a plus rien. Alors que la répétition espacée, c'est juste une fois, mais vous espacez et ça garantit que vous les gardez en mémoire à long terme. Donc, voilà, c'était une métaphore un petit peu longue pour pour expliquer un peu ce que c'est, mais je crois que c'est nécessaire parce que euh, les répétitions, pour que ça garde un moment à long terme, c'est comme ça que ça marche. Bah, écoute, non, tu fais bien de, de prendre le temps parce que c'est vraiment hyper intéressant. Je ah, connaissais oui, le, le, le principe, mais la manière dont tu l'expliques avec cette métaphore, c'est vraiment, euh, vraiment super ouais. bien expliqué, donc euh, merci pour ça. Bah, merci. <rire> euh, Est-ce que tu aurais une dernière astuce pour l'apprentissage des langues à nous faire part avant la fin de cette, de cette interview Hmm, dernière astuce là comme ça on a déjà parlé de beaucoup hein. ah, oui, euh, oui. une dernière astuce euh... ou une erreur à ne pas faire ou quelque chose qui vient euh, l'erreur à ne pas faire bah, f... l'erreur à ne pas faire c'est de considérer enfin il y en a deux les deux principales c'est de se dire qu'on n'y arrivera pas qu'on euh, qu n'a pas le don des langues alors mmh. que d'autres l'auront. Ah, je... c'est la première erreur euh, la deuxième erreur, c'est de se croire qu'on est trop vieux pour apprendre. Mmh. Ça, c'est typiquement le, le cas des gens qui veulent reprendre les études. Oui. Mais bon, l'école, c'est trop loin. Mais, oh, tous ces jeunes, oh. <rire> eux ils sont encore dedans. Oh. Alors qu'en fait, <rire> ils ont tout oublié vu qu'il font du barqueur. <rire> c'est ça. Euh, et la troisième erreur, c'est euh, de rester dans la peur de ne pas pratiquer tout. Mais là c'est plus de la confiance en soi, finalement. Ouais, c'est la peur de l'échec. Euh, ouais, peur d'être hein. ridicule, de, de sortir des mots que les autres vont pas comprendre et tout. C'est de rester là-dedans et ouais. de la laisser vous faire. Donc ça, c'est les trois erreurs à ne pas commettre. Donc, bah, les ouais. astuces, c'est de faire exactement l'inverse. Ouais. <rire> euh, de parler, de pratiquer, de, de bien comprendre que le don des langues... Mm. C'est euh, d'accord. <rire> C'est plus une question d'attitude en fait que de capacité. C'est une question d'attitude. Euh, voilà, les, les enfants vraiment très jeunes ont la possibilité d'apprendre une langue plus rapidement. Mais c'est les enfants vraiment très jeunes. Après, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Pour moi, j'ai pas vu de quelqu'un de particulièrement doué pour les langues. Par contre, j'ai vu des gens qui prenaient confiance et qui se sont mis à apprendre des langues comme s'ils étaient des morts de faim après comme s'il cherchait à rattraper le temps perdu. Ouais. Donc ça, à mon avis, c'est plus l'état d'esprit qu'il faut avoir. Oui, ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Euh, généralement, c'est ça. Une fois qu'on a réussi à, à passer au-dessus de la... J'appelle ça la barre de pudeur, en fait. Avoir de ouais. passer au-dessus de cette, ce, cette peur, eh bien, euh, est, on est complètement capable d'apprendre une langue et n'importe qui est, est capable de le faire. Et c'est vrai que c'est dommage de voir beaucoup de gens se paralyser à cause de simplement une peur euh, qu'on qu sait euh, Enfin, une barrière qu'on s'est mis nous-mêmes euh, en fait ouais ouais bah oui c'est dommage et on le voit on le voit trop souvent hein. donc euh, c'est avant tout un problème de motivation et si la motivation est suffisamment forte déjà on a un peu plus de on se dit bah mince moi je veux quand même euh, y arriver à cet objectif hein je veux quand même l'apprendre moi cette langue hein. là parce que ça ça ça ça ça donc on arrive un peu plus à à dépasser les peurs après, des petites des petits des petites choses on commence par un mot Faites-vous des petits jeux trop faciles. Comme ça, vous allez y arriver. Et comme vous allez y arriver, vous allez vous sentir plus compétent. Ah. Donc, vous avez envie d'avoir d'augmenter un petit peu la difficulté du jeu pour pas vous ennuyer. Et comme ça, vous allez apprendre plus facilement. Voilà. Super. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Jean-Yves, pour tous ces conseils. C'était vraiment super intéressant. Donc, pour finir, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver Parce qu'on n'en a pas encore parlé. Alors, je m'appelle Jean-Yves Ponce, p o n -C -E, donc ça que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Google, que ce soit sur euh, mon blog Potiondevie.fr Potiondevie.fr voilà. Potiondevie parce que bah voilà c'est euh, c'était un blog de développement personnel j'ai appelé Potiondevie parce que je suis un peu l'alchimiste qui cherche les formules pour avoir une meilleure vie et il se trouve que euh, je me suis très vite lancé des défis de mémoire et que les gens étaient friands de... avec des problèmes de concentration des problèmes de mémoire donc très vite je me suis mis à les aider mais euh, c'est le blog sur lequel je partage chaque semaine et euh, les meilleurs conseils, les meilleures astuces, les meilleures techniques. Évidemment, il y a sur les langues, évidemment, il y a sur d'autres sujets également. Vie quotidienne, travail, bah euh, ben voilà, je suis assez, je suis assez quand même euh, visible maintenant. Sinon, j'ai, euh, j'ai écrit le livre, les, plein de livres, Booster votre mémoire, et ouais. une mémoire extraordinaire aux éditions Marabout. Donc là, disponible dans toutes les librairies. Peut-être que vous l'avez déjà vu, c'est les petits livres bleus, voilà. Ben, je mettrai, on mettra les liens, euh, enfin, les liens sont juste en dessous de la vidéo. Pour, pour retrouver tes livres et pour pouvoir te contacter pour voir toutes tes vidéos qui sont vraiment très très intéressantes, je suis très friande de tes vidéos c est c est voilà n'hésitez pas à aller voir Jean-Yves sur, sur sa chaîne YouTube c'est vraiment hyper intéressant merci, ça fait plaisir bon bah écoute, merci et à très bientôt à bientôt, salut ciao